Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Pourquoi tu ne seras jamais musclé Jingle Let's go J'aime à vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans votre vie vient de là. Ouais, là. Imaginez-vous, vous êtes en train de mettre votre main dans le feu. Ok, de suite, votre cerveau va faire des associations. Vous avez l'image de ce que vous êtes en train de faire et vous connaissez le résultat qui va être la brûlure. C'est simple, votre cerveau fait des associations. Vous avez un point A et vous avez un point B. Il sait où il va, d'accord Donc, si votre cerveau ne sait pas exactement où il va, il ne peut pas créer d'associations. Ouvrez votre GPS. Si vous ne mettez pas de destination, il ne vous propose rien. Comment je peux transposer ça en musculation Vous allez comprendre. Si vous allez à l'entraînement sans avoir défini exactement où vous voulez aller, vous n'irez nulle part ou n'importe où. Définissez des objectifs clairs, écrits, chiffrés. Quelle barre vous allez viser et pour quand En fonction de ça, quel programme vous allez mettre en place Combien de kilos vous voulez prendre cette année Ok je veux prendre 2 kg de muscles secs. Parfait. Avec ça, comment je vais construire mon programme alimentaire Comment je vais construire mon programme à l'année Est-ce que je vais inclure, par exemple, des cycles de force C'est en faisant tout ça que votre cerveau va se mettre à anticiper, en fait. Et c'est ce qu'on veut. Euh, là, il va me falloir tel supplément. Là, pendant cette période, je vais devoir limiter mes activités cardio-intenses pour ne pas interférer avec mon objectif. Là, cette période-là, je vais être en sèche. Je sais déjà que je ne réserve pas, je ne prends pas de vacances à cette époque, ça va être l'enfer. Soit je vais gâcher mes vacances, soit je vais gâcher mon objectif. Peu importe ce que vous voulez, vous devez le définir et le plus précisément possible. Plus vous allez dans les détails, plus vous approchez du résultat, plus vous allez apporter de substance à votre cerveau pour qu'il travaille, lui-même à votre réussite. Voilà les amis, mettez en place des objectifs clairs, écrits et chiffrés. Et si tu veux aller plus loin, Rejoignez-nous sous cette vidéo. A bientôt les amis, devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.